Quel plaisir les amis, quel plaisir. L'année où je rejoins la S Monaco, on attrape peut-être un des partenariats les plus attendus de cette année. Je suis vraiment comme un fou, comme vous l'avez vu dans le titre. Monaco devient partenaire du prochain jeu qui devrait sortir très bientôt, UFL. Et ça les gars, c'est un truc de malade, on en parle dans cette vidéo. Daring and unique, we raise expectations. Unafraid and courageous, we take the chance that's worth it. Passionate and confident, we keep on going, always true to our values, because this is who we are. This is AS Monaco. Déjà, les amis, le trailer, je le trouve incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez. Et en plus, c'est bien sûr le premier trailer à être notamment sous-titré en français. Ça veut dire quand même qu'il compte bien s'implanter sérieusement en France. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a un petit truc au niveau du trailer, moi, qui m'a tout de suite attiré l'œil. C'est quand on voit ça, on voit le ballon qui va dans les filets. On voit que ça, c'est pas une vraie image. On voit que c'est plutôt une image de jeu vidéo. Est-ce que ce serait la première image Attention, hein, la première image de gameplay ou de cinématique en tout cas, ça y ressemble fort. Bon, bien sûr, c'est pas ce qu'on attend. Nous, on veut voir du vrai gameplay. Mais déjà, on voit que la première image, elle est quand même plutôt très, très cool et très, très belle. Il n'y a rien à dire là-dessus. UFL continue avec sa communication vraiment aux petits oignons et de très, très grande qualité. La preuve encore avec ce trailer. UFL nous avait bien dit qu'on aurait un nouveau club et un nouveau joueur partenaire pendant ce mois de décembre. Donc, l'équipe, c'est bien sûr la S Monaco, comme vous venez de le voir. Et du coup, on va sûrement avoir un joueur Très bientôt. Est-ce que ce sera un joueur de l'AS Monaco ou pas Pour l'instant, ça, on ne sait pas du tout. Bien sûr, moi, les amis, je kifferais de fou. Je ne vais pas vous mentir. Au niveau du partenariat, on apprend que l'AS Monaco est partenaire du FL pendant deux ans. Ça, c'est quand même. Énorme, deux ans, ça veut dire que c'est quand même sur le long cours. C'est ce qui se passe dans tous les partenariats de clubs avec des jeux de football, eFootball, PES, FIFA et UFL. En général, c'est un ou deux ans. C'est très, très rare que ce soit plus ou alors c'est vraiment quand c'est des partenariats exclusifs. Là, je vous rappelle que ce n'est pas un partenariat exclusif puisque l'AS Monaco est bien sûr le meilleur club. Ça, j'en suis convaincu, mais c'est aussi pour moi et de façon factuelle le club numéro 1 en France dans tout ce qui est jeu de foot, e-sport, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, bah Monaco, c'est le premier club partenaire du FL, Ça, c'est un fait. Mais c'est pas tout. Alias Monaco est aussi le seul club partenaire avec FIFA, partenaire avec eFootball, partenaire avec UFL. Ça, c'est quand même quelque chose qui veut dire beaucoup. Ça veut dire que Monaco croit en les jeux vidéo, croit en les nouvelles technologies et croient en le futur. Tu vois qu'ils ne restent pas sur leurs acquis, ils vont vers des choses qui sont novatrices. L'AS Monaco, pour moi, club numéro un par rapport à ça. Mais ce n'est pas tout, parce que c'est aussi un des seuls clubs à avoir une vraie section e-sport, l'AS Monaco e-sport dont je fais partie, avec une équipe professionnelle FIFA et eFootball, c'est le seul club en France. Le PSG aussi, par exemple, ils ont une section e-sport, mais eux, bah, ils n'ont pas d'équipe sur eFootball. C'est le seul club en France. Donc ça, c'est quand même très bien. Et du coup, forcément, de mémoire, c'est le seul club au monde à être partenaire FIFA, eFootball et UFL. Ça, j'en suis pas peu fier, les amis, je ne vais pas vous mentir. Au niveau de ce que l'on sait sur UFL, sur ce jeu, on sait plein de choses déjà. On sait déjà... C'est créé par un studio Strikers qui a été créé en 2016, donc il y a cinq ans, exprès pour le développement du FL. On sait également que, après une période de recrutement d'environ 3-4 ans, ils sont à fond sur le développement. Donc, en vrai, ça veut dire que ça fait plutôt trois ans à peu près de développement, ce qui est quand même très bien pour un jeu vidéo. Ensuite, on sait qu'au niveau graphisme, on va avoir des graphismes qui vont être équivalent à ce qu'on a sur eFootball et sur FIFA. La preuve en est, les premières images avec Zichenko et Firmino qui sont franchement très propres. On sait que ce sera un jeu qui sera free-to-play, un jeu qui sera uniquement online, ça a été annoncé. On sait que ce sera un jeu qui sortira sur toutes les plateformes de salon et les PC, donc toutes les consoles et les PC, pas du tout sur mobile, hein, ça vous avez été beaucoup à me demander, c'est pas du tout prévu sur mobile. On sait que Monaco est le cinquième club partenaire après, West Ham, club anglais. Le Borussia Mönchengladbach, club allemand. Le Shakhtar Donetsk, club ukrainien. Le Sporting Portugal, club portugais, bien sûr, comme son nom l'indique. Et du coup, l'AS Monaco. Donc, cinq gros clubs, encore une fois, très ancrés dans leur pays et très connus dans leur pays. Ça, encore une fois, avec Monaco, on le voit. On attend bien sûr, pourquoi pas, un club italien, un club espagnol. Ce serait encore très très bien. Un club sud-américain, un club de MLS, un club asiatique. Un club africain voilà tout ça ce serait vraiment très cool normalement on devrait encore avoir un club ou deux qui vont être annoncés prochainement ce que l'on sait il nous a également annoncé que le gameplay serait montré au mois de janvier je pense que c'est à ce moment là qu'on aura la date de sortie du fl personnellement pour moi, ça sortira dans le premier trimestre 2022. Je n'ai pas d'infos, mais je parierai là-dessus. Si vous avez votre avis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis prêt à prendre les paris, les gars. S'il y a moyen de gratter un peu d'oseille, je suis prêt. Parce que de toute façon, c'est soit ça sort premier trimestre 2022, soit ça sort que fin d'année 2022. Mais au vu de leur communication rapide et agressive, pour moi, il n'y a aucune chance que ça sorte en septembre-octobre 2022. Sinon, ils auraient communiqué beaucoup plus vite. Et il n'y a aucune chance aussi pour moi que ça sorte après le premier trimestre parce que, comme vous l'avez tous dit dans les commentaires, ça serait beaucoup trop tard dans la saison, surtout dans une saison de foot. Si ça commence en, on va dire, janvier, février, mars à la rigueur, ça fait encore tard, bah on est quand même à peu près à un peu plus de la moitié de la saison. Je trouve que ce serait déjà très bien. Et surtout, ça permettrait d'anticiper deux choses, d'anticiper bien sûr la vraie sortie d'eFootball, hein, qui va quand même être un concurrent à UFL, et d'anticiper bien avant les premières infos sur le prochain FIFA et bien sûr la sortie de FIFA 23. UFL, bien sûr, va être en confrontation avec ces deux jeux, peut-être même plus avec eFootball, qui lui est un free-to-play, mais je vous rappelle les amis, que FIFA, il y a de grosses rumeurs que l'année prochaine, déjà, ça devienne un free-to-play avec son mode fut. Voilà les amis encore une très, très bonne nouvelle pour Monaco et pour UFL. Moi, je suis super hypé. Dites-moi du coup là, ce que vous en pensez d'Aguémunegu. Les gars, bien sûr, c'est mon club de cœur. Je suis trop content. UFL, ça fait kiffer. Monaco, ça fait kiffer. Oh, les deux ensemble, ça fait des paillettes dans mes yeux. C'était Luthor. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis à très bientôt pour plein d'infos. Bisous les amis. Ciao